Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui, je vous fais la review numéro 195. On parle d'un joint pré-roulé, première fois à Winman, de la marque Cove. Je vous présente le Reflex. Toujours un plaisir, euh, le Reflex c'est grâce à Marc. Marc c'est un abonné, un ami euh, qui m'a remis ça en main propre avec euh, quelques échantillons de la SQDC. Euh, Marc communique beaucoup avec moi sur Instagram à Weed Command en privé. Euh, il est souvent le premier à me donner là, euh, des petites informations ou des petites modifications sur le site de la GDC. Merci beaucoup Marc. Tu contribues beaucoup à la chaîne de Weedman. Les joints pré-roulés, euh, écoutez, euh, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, 18-20 ans. Euh, on regardait beaucoup là, ce qui se passait en Europe, hein, à Amsterdam, où est-ce que le cannabis est légal depuis plusieurs années, avec leur coffee shop, là, les, les petits cafés qu'on peut acheter du cannabis euh, dans, des, euh, dans des menus. Donc, on, on rêvait beaucoup hein, quand on était jeune et puis on se demandait là, si un jour ça pouvait arriver là, euh, dans des dépanneurs, des, euh, pas des paquets de cigarettes, mais des paquets de joints préroulés. Euh, J'avais pas vraiment l'image de 1 juin ou 2 juin. On avait vraiment l'image de 24 juin. Dans le temps, là, on fumait juste du M39. Du M39, c'est un cannabis qu'on ne peut pas avoir plus que 14% de PHC. Et puis, c'était vraiment, là, euh, que au moins 50% des Québécois ont fumé pendant 10 années, 10 bonnes années. Il euh, n'y avait pas beaucoup de variété euh, dans ces années-là. Et puis là, maintenant, on est en 2020, euh, on n'a pas des paquets de 24 joints préroulés. Mais quand même, on regarde le site de la SQDC, on a quand même la possibilité d'avoir 1, 2, 3 et même, si je ne me trompe pas, 5 joints. Quand on regarde là, sur le site de la SQDC, on a juste apaisé sur l'onglet euh, pour euh, « Format » et on peut faire euh, « Voir plus ». Et puis, ici, on peut avoir 1, 2, 3 ou 5 unités de joints dans une boîte. Et puis, les formats de chaque joint peuvent être différents. Euh, la SQDC nous offre des joints de 0,5 g. Donc, la moitié d'un gramme dans un joint. Et il nous offre aussi la possibilité d'avoir un gramme complet dans un joint. Et puis là, c'est ça que j'ai ici. J'ai un joint là, de Reflex de 1 g au complet. Vous savez que Weedman euh, avec 1 gramme, je fais 3 joints. Euh, beaucoup de gens me demandent, quand j'ai fini euh, un joint de 0.33 g de Pink couche de San Rafael, est-ce que je suis capable d'en fumer un deuxième rapidement? Bien, la réponse est oui, mais rappelez-vous que Weedman euh, quand il fume un joint, c'est vraiment... Je ne fume pas un joint en 5 minutes. Un joint, là, je peux fumer ça là, en 10-12 minutes. Donc, quand je me rallume un deuxième joint, ben, je ne vais pas le fumer rapidement. Donc, le deuxième joint, je vais sûrement le fumer en 10-15 minutes. Euh, donc, on pourrait dire que je pourrais fumer 0.66, euh, si vous voulez, euh, en 30 minutes, là, si on veut parler là, en, en gros comme ça. Cove, on a dit que ça appartenait à la compagnie euh, Peace Natural. Peace Natural, euh, c'est arrivé dans les autres provinces avant le Québec. On sait qu'il y a un abonné en Alberta qui m'avait envoyé un produit de Peace Natural avec le produit Rest Reserve de Cove. Et il y avait aussi un Jean, vous connaissez Jean, euh, qui m'envoie souvent des produits de l'Ontario. Il m'avait envoyé un échantillon. Euh, pas un produit de la compagnie Cove, mais bien de la marque Spinach. Spinach, c'est Épinard. Euh, le Dance All, Dance All, ça contient du CBD. Et le Dance All de Spinach ça l'appartient à Peace Natural. Parce que Peace Natural ont deux marques. Peace Natural ont Rest. Non, moi. Peace Natural en Cove. C' O V E. Et ils ont spinach. Exactement. Donc ici, quand on regarde par exemple euh, les joints pré-roulés que Peace Natural nous offre, ils nous offrent des arômes qu'ils nous offrent pas en 3.5. Euh, ils nous offrent seulement 3 produits en 3.5 grammes. Le Dance Hall que j'ai essayé grâce à Jean. Le Rest Reserve. Que j'ai essayé grâce à mon ami euh, en Alberta. Je pense qu'il s'appelle David. Et il nous offre aussi euh, Peace Natural avec Spinach, un autre Sensi Star. Donc ces trois produits-là là, en 3,5. Dance Hall, Rest Reserve et Sensi Star. Mais là aujourd'hui, on va parler des joints pré-roulés. Et quand on regarde là, les joints pré-roulés euh, de la compagnie. Peace Natural. Euh, producteur, excusez-moi. Bon, exactement. <coughs> Pardon. Donc, en juin, Préroulé, il nous offre aussi le Dance Hall, aussi le Rest. Mais pas le Scentsy Star, mais il nous offre le Revive, R-E-V-I-V-E, -E, et le Reflect. <coughs> Pardon. Quand on regarde euh, le site de il y a une erreur en passant. Euh, quand on regarde la quantité de joints préroulés, il y en a beaucoup vraiment surpris de la quantité. Euh, 57 produits euh, en joints préroulés, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5 joints, euh, plusieurs variétés différentes. Plusieurs compagnies et aussi des points 5 grammes et des grammes complets pour un joint. On va ouvrir ça. Cire de sécurité. Merci encore à Marc. Donc, j'ai remarqué avec. Euh, je m'étais acheté un joint pré-roulé euh, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Je l'avais fumé quand même assez rapidement. Euh, J'avais été un peu surpris en bien en mal. J ai, j ai, je savais pas à quoi m'attendre pour un joint pré-roulé. Puis, euh, quand je l'ai vu, ben, ce n'est pas comme un joint qu'on roule nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas trop euh, à l'aise. Euh, il était vraiment gros au début. et finissait euh, en, en plus petit à la fin. C'est une façon de rouler un joint. Il y a beaucoup de gens qui roulent comme ça, qui font un petit pour faire ça comme ça. Mais moi, je, je, je le roule vraiment égal euh, du début à la fin. Beaucoup de plastique, beaucoup de plastique. Mais là, comment faire pour nous offrir un joint sans le casser, sans le plier, sans l'écraser? Je vais euh, regarder ça ici, là. OK, on tire ça comme ça. Un joint de 1 gramme. Je le trouve quand même assez petit pour 1 gramme, c'est vraiment... Pour... Ok, ok, ok, ok. 0.5. Point 0.5. Point Parfait. 0.5. Ça me rassure. Parce que. Parce que je ne m'attendais pas. Je pensais pas qu'il y avait un gramme là-dedans. Donc, ça, c'est correct. Quand on paye ici sur le Reflect. 1 unité, 1 un gramme. 1 unité de 1 un gramme. Il me semble que j'avais vu un gramme. Mon Dieu. THC par unité de 0.5g. C'est 0.5 ça? Non, 1g. Gramme. 1g. Gramme. Ça c'est 1g. Je le trouve vraiment... Je le trouve vraiment petit pour 1g. En tout cas, je, je suis un peu euh, mélangé là-dessus. Là, euh, c'est écrit en arrière un préroulé, un joint préroulé, un gramme par unité. OK. Euh, la variété de ça, Chemdog Dog avec Tangerine OG. Euh, le Chemdog, Dog, je ne sais que ça, je pense que c'est Chemdog. Dog. Euh, c'est une variété qu'on retrouve beaucoup dans les croisements de cannabis qu'on qu aime beaucoup. Là, hein? On va allumer ça. Je, je suis un petit peu surpris là, de la façon que c'est indiqué. Puis les erreurs qu'il y avait sur le site de la SQDC, c'est quand on regarde là, les produits euh, de 5 joints dans un paquet, format 5 unités de .5 grammes, g c'est écrit qu'il y en a seulement 4, de, il y a seulement 4 compagnies qui nous offrent, pas 4 compagnies, il y a 4 produits qui ont 5 joints. Quand on clique dessus, il y en a 8. Donc il n'y a pas 4 compagnies, il y en a 8. Donc il faudrait qu'il y ait des mises à jour à la SQDC. On ne peut pas trop en demander à la SQDC, là, euh, vous savez, ils ont beaucoup, beaucoup de misère. Donc, il y a vraiment un, deux, il y a, il y a huit produits qu'on qu peut avoir là, avec, je vais en cliquer un au hasard. Là. Donc, c'est ça, cinq unités, c'est possible. Donc, il faut, faut vraiment faut faire des doubles vérifications avec le site de la SQDC. Joint de 1 gramme, euh, pour le côté de THC, je pense qu'on a changé l'étiquetage. Pour nous faciliter la tâche, pour pas qu'on soit obligé de faire un calcul. Ici, c'est écrit 21.9% THC. Euh, Est-ce que c'est possible? Entre 16 et 23, ici. Donc, j'ai 21.9. Il y a un collant blanc qui a été rajouté par-dessus. Sûrement qu'il y avait trop de questionnements par les clients euh, de la SQDC. Donc, ils ont vraiment mis l'étiquetage pour qu'on puisse avoir le taux de THC, sans qu'on soit, qu soit obligé de faire un calcul. Beaucoup de problèmes avec ma caméra, les boys. Je peux juste, avant, je pouvais faire des vidéos de 40 minutes. Là, c'est seulement 14 minutes. À chaque fois que je fais une vidéo et que je l'efface, je perds 2 minutes de temps. Pourtant, je fais une vidéo de 30 secondes, je l'efface, puis je perds des minutes, je perds des minutes. J'ai appelé Samsung, ils n'ont pas été capables de me trouver la réponse. J'ai effacé mon cache, j'ai initialisé, j'ai tout fait. Il faudrait que tout... Euh, je ne sais pas ce qui se passe, les boys. Hey, euh, dans deux heures, je suis passé de 38 minutes à 14 minutes juste à faire des vidéos et les effacer. Pourtant, j'ai pas rajouté des applications. Là. Merci, Marc. Camp Dog avec Tangerine OG, c'est ça? 10,60$, un joint de 1 gramme. C'est vraiment, vraiment petit ici. De la misère à pomper. Il est bon, il est Mais la vidéo, euh, c'est bien beau savoir euh, si le goût du joint est bon. Mais c'est la façon de, de, de, de, de le rouler. C'est des machines. Je veux juste en fumer parce que ça fait longtemps que j'ai goût de fumer. Mais ben, je vous le recommande, il est bon. Il est bon. Regardez comment que la boucanne sort, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de cannabis au début. Puis là, moi, je vais juste prendre des petits pas, puis là, ça brûle, puis là, j'en perds, puis là, je, ça, je suis fâché, tu sais. C'est pour ça que j'aime pas ça, des joints pré-roulés. Mais quand tu veux pas en rouler un, là, tu passes à excuser pognes un tu sais que tu vas le fumer dans, dans 15 minutes chez vous, là. C'est sûr que des fois, là, quand on est paresseux, ça doit être intéressant, hein? Je l'ai fait une fois, puis euh, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça cool, là. Très bon! Très bon! Euh, je pensais que ça aurait été un, un joint bien normal, mais il est bon. Ça se peut-tu le CamDog, euh, il y a un petit peu de gazi, mais à peine, à peine. Puis le Tangerine... Euh, Tangerine OG. Le Tangerine, il est vraiment à peine. Le camdog a euh, vraiment à peine. C'est vraiment bon. Il n'y a pas de pinène. Il n'y a pas de cariophylène. Il n'y a pas de... Euh, pinène cariophylène. C'est ça qui est qu Oublie ça, c'est correct. Il n'y a pas ça. Euh, Myrcène, ça, ça doit être Myrcène y a dedans. C'est bon. C'est bon. Tangerine OG, CamDog, je, je suis curieux que le CamDog, euh, là la vidéo va être fuckée dans deux secondes, puis on va s'en revenir.